Vous allez, voir, vous allez avoir des, des idées du facteur d'échelle du marché. Maintenant, je vais essayer de les passer assez vite. Il y a des slides que je vais passer très, très vite. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, euh, alors, il y a plein de messages dans ce que je vous dis. Hein, si ça vous intéresse, je, cité, je cite un certain nombre d'acteurs du marché, euh, des acteurs qui sont intéressants, qui sont en plein euh, en pleine structuration, qui, et donc en gros, euh, qui vont générer de l'emploi. C'est euh, le message que je fais passer. Hein, euh, venez... Euh, Venir rejoindre les, les industriels, on, on a besoin de jeunes ingénieurs motivés pour travailler sur l'Internet des objets. C'est vraiment un marché euh, euh, que je considère comme étant un marché d'avenir. Je vais passer les, les, les slides assez vite. Je vous donne... C'est des projections. Alors, quand on parle de projections, il y a toujours un taux d'erreur. Et là, le taux d'erreur, il, de, il est de 1 à 50%. Donc, c'est quand même assez important. Euh, on parle à horizon 2020 de 24 milliards d'objets connectés, donc tout connecté. La vision optimiste, alors optimiste ça, dé... ça dépend euh, plus de qui, c'est optimiste vu des industriels qui se disent ça, ça va déclencher un marché beaucoup plus important. C'est pas obligatoirement optimiste d'un point de vue techno parce qu'il va falloir les gérer. Donc la, la vision optimiste c'est 50 milliards d'objets plutôt que 24. C'est pas complètement euh, délirant. Hein. Le facteur d'échelle aujourd'hui c'est 6 milliards 6. 6 enfin, entre à cet horizon-là, 2020, on sera aux alentours de, de 8 milliards euh, d'êtres humains. Euh, finalement, ça ne représente que 5 à 6 objets connectés par, par être humain, en sachant qu'on met dedans aussi tout ce qui est, euh, est objets connectés euh, euh, high-tech, hein, donc tout ce qui est smartphone, euh, euh, PC. Euh, donc finalement, 4 à 5 euh, objets connectés par être humain, ce n'est pas complètement délirant. Quoi. Donc on est sur des, sur des, sur des niveaux... Euh, D'investissements qui sont hyper importants pour les industriels avec des visions. Donc là, je parle de 2020, avec des visions euh, euh, lointaines, mais quand je parle de 2020, euh, c'est la première étape. C est, c est, en tant qu'industriel, on, on essaie d'avoir des visions stratégiques à plus long terme, euh, notamment sur les smart grids. Donc on va en parler un tout petit peu, mais je vous donne un cas d'application. Aujourd'hui, on est sur. Pour la partie énergie, sur des systèmes de génération, de production d'énergie qui sont hyper centralisés. Je parle du marché français. Hyper centralisé, c'est-à-dire qu'on a des centrales nucléaires, thermiques, euh, éoliennes ou autres, euh, parcs éolien ou autres, qui sont hyper centralisés et qui fournissent de l'énergie pour tout le monde. La vision qu'on a du smart grid à horizon 2050, c'est une production d'énergie décentralisée. En gros, tout le monde deviendra producteur-consommateur consommation d'énergie. Donc avec des panneaux solaires sur les, sur les maisons, des micro un peu partout. Et là, et là quand, on parle, quand on parle de ça, moi, la partie comptage, euh, bah, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que ça veut dire qu'on va, par qu va partir d'un marché de l'énergie qui va être complètement distribué, et donc il va falloir compter les consommations, les productions, donc ça veut dire des petits éléments connectés au, au réseau, Internet des objets, donc euh, bilan derrière, Internet des objets, Petits euh, euh, petit éléments qui vont compter euh, euh, le courant qui est produit, le courant qui est consommé, pour générer une grosse bourse à l'énergie. Et ça, on est en plein dedans. Quoi. Enfin, on est fondé sur les prémices, aujourd'hui, des technos qui, qui vont être choisis, mais c'est vraiment l'évolution à 2050. Donc, en, en gros, c'est vous qui allez le faire. Quoi. Moi, j'en profiterai, mais c'est vous qui allez le faire. Euh, le défi aujourd'hui de l'Internet des, euh, des objets, c'est en une phrase, hein, c'est simple, c'est euh, être capable de traiter ces milliards de données euh, qui vont arriver sur le réseau. De traiter, c'est à tous les sens. Hein, donc, on a parlé euh, l'Internet des objets. Pour moi, c'est d'un point de vue applicatif. Hein, donc, c'est du coop, Donc, on traite euh, les données applicatives. Mais les traiter, c'est aussi les, les router Donc, en gros, c'est toute l'infrastructure réseau, toutes les infrastructures réseau, à mettre au point pour router ces données-là. Donc, ça, c'est vraiment les défis de l'Internet des objets. Et là, c'est typiquement le métier des ingénieurs télécoms qui sortent aujourd'hui. Le métier à venir des ingénieurs télécoms qui sortent aujourd'hui. Le segment des... Euh, euh, donc ça, c'est vraiment le, le, le, la présentation globale euh, des, des métiers. Celui qui nous intéresse, dont on parle aujourd'hui, il est positionné ici. OK donc ça, c'est le marché du M2M. Alors, ils appellent ça M2M. Euh, en 2020, ça sera Internet des Objets, en, fait, en tout cas, j'espère. ce enfin, sera au moins un cheval entre les deux. Euh, on voit, en fait, le, le facteur de progression entre euh, les devices euh, con co connectés et les PC et l'accroissement très, très important euh, des objets connectés euh, en regard de l'accroissement des, euh, des PC et des, et des smartphones. Donc, en gros... Je repasse le même message. C'est pour vous. Hein. L'avenir est là-dessus, quoi. Vraiment là-dessus, sur l'Internet des objets. Alors, euh, j'ai pas détaillé euh, euh, tous les autres, mais je vous propose de les regarder dans les euh, dans les slides, parce que là, je vends je vends ma sauce aujourd'hui. Hein. Je vends l'Internet des objets. Il euh, y a quand même tous les autres qui peuvent qui peuvent éventuellement vous euh, vous intéresser hein, en termes de progression. Euh, pardon. Là, je l'ai je, je fait, fait exprès pour vous aujourd'hui, euh, c'est de balayer un panorama, c'est le marché français euh, par secteur, des acteurs qui comptent aujourd'hui, donc des industriels ou des fournisseurs de services qui comptent dans tous ces domaines-là, qui vont nécessiter de l'Internet des objets ou de l'interconnexion Smart Grid et, euh, et Smart Metering. Donc, en fait, on a le domaine de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, en Bretagne, il y a un gros travail sur, sur euh, l'intégration de l'électronique et des communications dans l'agroalimentaire. Il y a des projets, vous avez peut-être entendu parler, une, une, une société rennaise qui marche très bien, qui s'appelle Medria. qui en fait, Vous avez peut-être entendu parler de Medria, qui, qui, ingé, enfin, qui, injecte, qui fait ingérer des, des puces communicantes à des vaches. Et donc on suit la vache en temps réel elle a un truc dans le ventre en fait qui permet de la suivre en temps réel de mesurer ses, ses, ses paramètres physiologiques et de la suivre en temps réel donc en gros il y a, il y a aussi du travail dans le domaine dans le domaine de l'agroalimentaire dans le domaine du, du contrôle sanitaire et environnemental là bien sûr effectivement contrôle sanitaire on a quand même un aspect légal juste un exemple depuis juillet 2012 on les exploitants de, de, de PR, donc des établissements de, de RP, pardon, des établissements recevant du public, il y en a 650 000 en France. Les établissements qui reçoivent du public, hein, c'est euh, ANPE, ACEDIC, euh, les impôts, enfin tous les établissements, y compris les écoles, sont censés faire du contrôle de température des eaux chaudes euh, à, à destination, euh, pour faire des détections de, de risques de légionnel. Donc, en fait, c'est du contrôle sanitaire. Aujourd'hui, c'est fait de façon, euh, de façon manuelle. Hein. On, on fait la, la mesure de la température de l'eau. Euh, je pense qu'il y a un vrai marché à, à automatiser cette, cette, cette fonction-là. On en a parlé pas mal. Gaz, eau, électricité, chaleur. Alors, public et privé. Hein. Euh, donc, euh, privé, c'est tous les grands opérateurs de gaz, d'eau et d'électricité. Donc, les Veolia, les Lyonnaises des Eaux, SOR. GRDF, ERDF euh, et public c'est toutes les régies donc vous avez vous, si vous suivez l'actualité non enfin moi, si vous suivez l'actualité euh, aujourd'hui un vrai débat entre opérateurs privés opérateurs publics notamment dans le domaine de l'eau et euh, cette actualité parce que ça date du, du début de l'année la ville de Rennes, Rennes et Rennes Métropole a décidé de passer en régie donc en gros c'était Veolia qui, qui exploitait son réseau d'eau et la ville de Rennes a décidé de ne de pas renouveler le, le bail de Veolia et de passer en registère, de monter ses propres infrastructures pour gérer son nom. Donc il y a toujours un débat public-privé, mais ces gens-là ont des besoins en techno, des vrais besoins en techno. Euh, le PAV, PAV c'est point d'apport volontaire. Point d'apport volontaire, c'est toutes les poubelles de recyclage qui sont mises dans des lieux publics. Ou par exemple, j'ai un exemple précis de, de données parce qu'on... On est en train de, de faire une expérimentation avec eux. Euh, qui s'appelle. Ah ben, ils sont pas là. <rire> Je les ai ratés. Parce que c'est récent, c'est le relais. Le relais, c'est euh, les vêtements. Donc, c'est des blocs où, où vous mettez les vêtements usagés, en fait, pour, pour la récupération. Donc là, on est en train d'expérimenter un système pour, pour euh, mesurer les, les, les contenances dans ces bacs-là pour optimiser les, les parcours de collecte. Voilà. Donc, il y a quand même, il y a quand même 14 000 bacs en France. Euh, pour euh, 14 000 bacs relais pour récupérer des, euh, des vêtements donc c'est un parc euh, non négligeable euh, les opérateurs alors, ce qu'on appelle les opérateurs B 2 B c'est des opérateurs qui offrent du qui offre des services à valeur ajoutée pour les autres c'est intéressant parce que ce, ce sont des gens euh, ce sont des gens qui travaillent finalement avec tout le monde en fait euh, je, là je peux vous donner un exemple euh, silensoft travaille avec total gaz pour, euh, monitorer de, euh, pour monitorer les contrôles, pour monitorer les cuves euh, particulières de gaz et faire des remontées d'alerte quand les cuves sont vides. Euh, les bailleurs sociaux, là il y, euh, y, a, y a un marché qui commence tout juste, mais pour nous, un marché qui est très très important, euh, c'est en fait tout ce qui est euh, euh, gestion de la chaleur. donc En gros, les bailleurs sociaux, c'est les, les syndics, et les gens qui gèrent les immeubles en copropriété, euh, en fait, pour faire payer, c'est toujours pareil en fait. Hein, L'objectif, c'est de faire payer. <rire> On est tous là pour faire payer les usagers en fonction de leur consommation chauffage, donc eau chaude, électricité et, euh, et euh, eau. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas obligatoirement des compteurs, ce qu'on appelle les compteurs divisionnaires. C'est des compteurs par logement. Il peut y avoir un compteur en bas d'immeuble. Et après il faut, faut répartir les frais, euh, frais d'usage en fonction des immeubles. Aujourd'hui sur les syndics, majoritairement c'est fait au Pro Rata, au Pro Rata de la surface et du nombre de personnes, mais ce n'est pas réel en fait. Donc on ne paye pas réellement ce qu'on consomme. Euh, donc là il y a un vrai marché d'équipement de ces, euh, ces immeubles-là. C'est valable aussi pour les, pour les CTU. Euh, les distributeurs automatiques. Alors là, c'est l'Arlésienne dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc là, euh, je vous disais, en 2000, c'était euh, l'application phare du M2M, ce qu'on appelait le, le vending machine. Euh, celui qui décrochait le marché Coca-Cola était, euh, était euh, le roi du monde. En fait, personne ne l'a eu, hein, ce marché-là, puisqu'il n'existe pas, au final. Donc on en a beaucoup parlé euh, début des années 2000, c'est retombé comme un soufflé. Ça commence à revenir, Alors, on est quand même nettement plus prudent hein, que, que, que dans les années 2000. Mais ça commence à revenir parce que les solutions techno sont là. qu'aujourd'hui, ce que, ce que je vous disais, on est passé de 250 à 100 euros d'installation dans, euh, dans la machine. Et les coûts de com ont été diminués drastiquement. Aujourd'hui, on arrive à envisager des coûts de com de l'ordre de, de, de 1 euro par an par device. Euh, Aujourd'hui, vous payez une carte SIM, carte SIM, application M2M classique, c'est ce que je vous disais, c'est autour de 10 euros par mois. Là, on, arrive, on peut arriver à, en utilisant des technos, alors des technos un peu différentes ou en optimisant les technos en fonction de la volumétrie. On peut targeter des prix de vente de coûts de com de l'ordre de 1 euro par an. Donc là, effectivement, le business model n'est plus du tout le même. en fait. Hein. Donc, euh, on, on commence à reparler de ce principe-là. Voilà. Donc voilà, c'était donc simplement pour vous donner un panorama du marché aujourd'hui français. Ce sont des gens intéressants, au moins à surveiller. Surtout quand on va commencer à faire une recherche d'emploi. Voilà. C'est juste un message. Bon. Donc le but, des, le but des smart grids, on va se concentrer un tout petit peu sur les smart grids. Euh, le but des smart grids, c'est surtout, c'est, bon, je vais lire un peu, hein. ça ne vient pas de moi, hein, le, le, la source, hein, c'est de la creux, euh, la commission de régulation de l'énergie. La creux, c'est la commission de régulation de l'énergie, donc c'est un organisme français qui travaille sur la régulation de l'énergie. L'objectif, effectivement, c'est euh, euh, d'intégrer euh, des sources renouvelables, des, sources, euh, des énergies qui viennent de sources renouvelables, de rendre les utilisateurs plus actifs. Alors là, on, on peut en parler tout de suite. Euh, à partir du moment où on informe l'utilisateur, aujourd'hui, les études montrent qu'il y a un gain euh, non négligeable, enfin au moins une économie euh, effective de consommation. Si typiquement vous aviez en temps réel un vue-mètre qui vous disait « là, vous, êtes en, en, vous, vous consommez tant d'eau ou tant d'électricité », rien que le fait d'être informé en temps réel modifie votre comportement. On estime qu'on peut diminuer jusqu'à 20%, euh, avoir des impacts jusqu'à 20% sur la consommation globale des ménages, euh, eau, électricité, gaz, simplement en faisant de l'information. Alors, qui dit information en temps réel euh, dit… Euh, vivent les enfin, pour le marché des, euh, des industriels, instrumentation, communication, Internet des objets, et puis voilà quoi. C'est toujours pareil. Euh, les Smart grids aussi permettent d'intégrer les nouveaux usages des véhicules électriques. Je vous donne un exemple. Pourquoi intégrer les, alors, les nouveaux usages Bien sûr, les véhicules électriques, tout le monde en parle. Euh, je vous donne... Euh, je vous donne juste la problématique du smart grid avec le véhicule électrique, c'est la demande forte en courant pour recharger les, euh, les véhicules. Le pendant de ça, c'est qu'on travaille aujourd'hui très fortement sur l'utilisation des batteries du véhicule électrique, qu'un jour vous aurez peut-être euh, peut garé devant votre maison, euh, d'utiliser les batteries de véhicules électriques pour faire du stockage d'énergie. Et donc faire du stockage et de la restitution. Ça, c'est dans le concept de euh, micro cest c'est-à-dire de, de production d'énergie locale. Si vous avez des, euh, des panneaux solaires, vous produisez de l'énergie, il faut soit la consommer, soit la stocker, soit la réinjecter dans, euh, dans le réseau. La réinjecter dans le réseau, on le fait déjà. La consommer, on le fait déjà. La stocker, c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, il faut des packs, des packs de batteries. Et une des solutions envisagées, c'est d'utiliser les véhicules électriques qui seront stockés devant chez vous pour stocker cette, cette énergie-là. Donc ça veut dire, c'est un nouveau marché aussi, c'est un, un marché en, en, en devenir. Voilà, euh, donc ça c'est le but, les buts principaux des smart grids. Juste un élément, la creux travaille donc, sur la régulation et pour ça euh, sort, euh, sort des lois. Donc il y a un gros travail de, de, euh, de, de euh, aujourd'hui pour légiférer en fait, l'usage des smart grids et notamment euh, il y a des directives européennes qui sortent qui obligent, qui obligent les opérateurs à instrumenter leur réseau. Notamment il y en a une qui, a, pardon, il y en a une qui est intéressante, c'est celle-ci, euh, qui en fait vont obliger les opérateurs à fournir euh, en temps réel ou quasi temps réel, hein, parce que là on est, on est sur la facture euh, mensuelle, euh, fournir l'indication de consommation aux usagers. En gros, que les usagers ne payent que ce qu'ils consomment réellement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met euh, à la poubelle tous les principes euh, de paiement, comme c'est fait aujourd'hui, euh, de paiement sur euh, de l'estimation de facture, comme c'est fait aujourd'hui euh, pour, pour le gaz, l'eau et l'électricité, hein, en fait. Hein. c'est de l'estimation de facture sur l'année. Euh, ça, ça veut dire qu'on va vraiment, réellement payer au réel. Et ça, c'est une directive européenne. Alors, euh, tant mieux pour nous, hein, parce que ça veut dire qu'il va falloir les équiper, les, les, les compteurs. Mais au moins, c'est une directive européenne qui permet d'obliger de, euh, de, les opérateurs à faire ça, donc d'obliger les opérateurs à trouver des solutions interopérables en plus chez les industriels. Donc de générer un marché. Les chiffres clés, hein, je, je vais passer très très vite parce que ça peut. Il y a, y a un chiffre clé qui est, qui, est, qui est intéressant euh, là-dessus. Euh, je, je, je vous ai mis ces slides-là pour information, si vous voulez les, les relire à tête euh, reposée sur. Euh, sur ces chiffres-là, parce que c'est vraiment des chiffres importants d'évolution de marché. C'est celui-ci qui, qui, qui est important. Euh, c'est est, qu'on estime aujourd'hui qu'il y a euh, 53 millions de compteurs intelligents qui sont déjà installés. C'est important parce que ça, ça veut dire qu'on a déjà équipé 53 millions de compteurs qui communiquent. D'accord Et ça veut dire qu'en gros, on va en poser en gros 100 millions de plus d'ici 2020. Donc, euh, euh, donc ça, c'est une évolution du marché qui est assez intéressante, en fait. Alors, les, les Américains estiment qu'en fait, ça va peser euh, 25 milliards de dollars. Ouais, peut-être. Je vous donne la vision de Kerlink du Smart Grid et de la télérelève aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il y a une croissance importante en France. Alors, un, déjà, il y a un intérêt économique, euh, un intérêt économique important, notamment dans le domaine de la télérelève, parce que je vous ai parlé de télérelève aujourd'hui estimée, donc de, de, de consommation estimée, il y a quand même un relevé qualitatif qui permet de corréler l'estimation avec la consommation réelle. Ce relevé-là, aujourd'hui, coûte cher parce que c'est un, une relève manuelle. C'est-à-dire qu'on dépêche quelqu'un pour le faire. Par exemple, aujourd'hui, le facteur est, peut être mandaté par un opérateur, par Veolia ou la Lyonnaise des eaux, pour aller relever un compteur d'eau. Ça coûte cher. Ça coûte, ça coûte, on va dire, entre 3... Et 8 euros, la relève. Euh, Aujourd'hui, on estime qu'une relève euh, électronique euh, quotidienne coûterait, coûterait alors on, on passerait de une relève par an à une relève quotidienne et ça coûterait 3 à 4 fois moins cher. Donc il y a un vrai intérêt économique pour les opérateurs. Pour le consommateur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai intérêt aussi d'avoir en quasi temps réel une information sur sa consommation et donc de le rendre consomme-acteur, c'est-à-dire acteur de sa consommation. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de jouer, de fluctuer sur sa consommation pour diminuer ses factures. Vous, euh, donc, donc alors Ça, ça c'est un pourcentage qui est, qui est, qui est, qui est réel. Aujourd'hui, il y a effectivement 60% des Français qui demande cette information-là en temps réel. Il euh, y a effectivement une promotion euh, faite par les pouvoirs publics donc européens et français, euh, notamment la commission de régulation de l'énergie dont j'ai parlé en fait pour obliger le suivi en temps réel de la consommation. Euh, L'exemple que j'ai donné c'est euh, la Creux a mandaté à a donner en fait, euh, l'ordre entre guillemets de déploiement de Linky, donc le système de télérelève électrique en France. Pas optimisé, je le rappelle, mais, mais euh, au moins c'est un système qui est obligatoire. Et le projet qu'on a remporté en consortium sur, sur, sur GRDF est issu aussi euh, d'une décision de la Creux. Donc c'est écrit en bas, généralisation du déploiement des relevés de compteurs de gaz en France. Là, il y a 5 ou 6 slides sur des camemberts euh, euh, du Smart Metering en France. Je vais les passer très vite, juste quelques mots-clés dessus. Je parle aujourd'hui euh, des 78 millions de points estimés en France de relève. Donc là, c'est euh, gaz, 11 millions, je rappelle. ERDF, électricité, 35 millions. Le reste, c'est l'eau. L'eau, euh, pardon, c'est l'eau et plus euh, la chaleur et le, le, les points d'apport volontaires, donc les, les bacs de récupération. Vous, euh, vous voyez qu'en fait, il euh, y, y a un volume de points à équiper qui est très important, ne serait-ce que sur le marché français. Et là, je parle que du marché français. Donc, euh, rapidement, euh, sur les opérateurs d'énergie privés, donc je repasse, hein, je rebalaye, donc on a GRDF sur le gaz, et Veoliao, la sort sur, euh, sur la partie eau, Dalkia sur la partie chauffage, et puis bien sûr le gros euh, du morceau, hein, qui aujourd'hui c'est l'électricité, c'est ERDF. Ces chiffres c'est juste à titre d'information, donc vous les avez dans les slides Là, on a parlé du marché public et du marché euh, et du marché euh, d'eau, euh, du marché public et du marché privé. Là, c'est juste un focus sur le marché public. Le, le, donc, on ne va pas entendre dans des chiffres. Le, le seul intérêt que je vous montre, euh, c'est qu'en fait, vous, vous voyez la répartition euh, à peu près équitable du, euh, du marché, à peu près. Hein. Ce que ça veut dire, c'est que là, je mets ma casquette de PME, hein, donc euh, de... Euh, dans l'entreprise, c'est que ça ça, ça, ça veut dire que c'est des clients potentiels, tous. Mais ça veut dire qu'il y en a plein aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place une force commerciale pour aller tous les les des qui est très importante. Donc en gros, ce que ça veut, enfin, le, le, le message à faire passer, c'est que oui, il y a un vrai marché, mais il y a un marché qui est complètement diffus. Et donc il nécessite une, une force commerciale assez importante pour adresser le marché dans son intégralité. Euh, donc là, c'est la même chose, c'est les régimes euh, municipales, mais sur le gaz. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y, y, y en a un qui est très très important, qui a beaucoup de poids en France, qui a au moins autant de poids dans le discours que GRDF, alors que c'est quand même une petite ville, enfin petite ville, c'est Grenoble. Euh, mais par contre, c'est la plus grosse régie de gaz, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes. Ils sont complètement découverts de GDF GRDF. Euh, et, et ils ont un poids très très important sur le marché du gaz, au moins en termes de... qui sont dans les organismes de standardisation. Euh, et donc, gaz et électricité de, euh, de Grenoble est un acteur majeur sur le gaz en France. Alors, parce que quand on parle de gaz hypercentralisé en France, on pense à GDF et GRDF, euh, pour la partie réseau. Eh ben non, en fait, il y a eux aussi. Ils sont, ils sont vraiment importants. c'était juste... Je sais pas, Ce slide-là, c'était surtout pour vous parler d'eux un petit peu. Voilà. Donc, juste le cas particulier de l'eau, aujourd'hui, en France. Donc, en France... Euh, L'eau est donc à 60-11% euh, couvert par un opérateur privé, donc Veolia, Lyonnaise, euh, et à 29% par des régies. C'est en train de s'inverser, enfin le, les, les taux sont en train de se rapprocher, il euh, y a de plus en plus de régies. Voilà. Alors ce qui est surtout important, c'est que l'eau, il faut bien voir que c'est l'élément alimentaire parce que l'eau euh, qu'on utilise en France elle est potable donc c'est l'élément alimentaire qui est le plus important aujourd'hui en France enfin, qui, est, qui est vendu en termes de volume euh, de façon la plus importante et la moins chère à volume équivalent en fait hein, donc euh, euh, au, au prix du litre par rapport à, à par rapport au lait ou autre euh, et, et donc en gros c'est un, un marché c'est un marché alimentaire hein, l'eau hein, c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas simplement que pour se pour se laver euh, c'est un marché alimentaire, mais c'est un marché alimentaire qui a ses problématiques, c'est-à-dire qu'en gros c'est un marché qui utilise des réseaux, des infrastructures de, de distribution qui datent qui, qui date, euh, pour les plus anciennes du début des années 50 donc des réseaux qui ont des vraies problématiques de, euh, de, de vieillissement et donc avec des fuites et le premier élément important c'est qu'on estime on estime que les fuites les fuites, alors, je parlais des fraudes je vous donnerai un exemple mais euh, les fuites euh, euh, représentent pas loin d'une perte nette de 2,4 milliards d'euros. Donc ça, c'est 2,4 milliards, c'est le budget qu'on pourrait mettre pour essayer de, de, de colmater toutes ces fuites-là. Donc c'est réflexion du réseau, mais aussi contrôle. Et qui dit contrôle, dit capteur, dit Internet des objets. <rire> voilà. euh, juste, en, en fait, quand on parle de fraude, c'est vrai qu'il y, y a un certain nombre de fraudes... Euh, je vous donne un exemple des gens qui viennent se brancher juste avant le compteur qui viennent couper le tuyau se brancher juste avant le compteur pour aller remplir la leur piscine au mois de au mois d'avril ou, ou mai et puis qui redébranchent après en fait mais comme ils se sont branchés avant le compteur bah finalement ils paient pas l'eau en fait et, et ça en fait je, je discute beaucoup avec la SOR, ils luttent tous les jours euh, notamment dans le sud de la france pour contre ces fraudes pour essayer de détecter ces fraudes parce que c'est des volumes assez importants en fait hein, les, le remplissage de piscines. Euh, le cas particulier, donc, euh, à l'international, euh, donc, en fait, c'est est, est, est estimé euh, en, 2000, euh, en 2016. On estime qu'on sera à 31 millions de compteurs d'eau, là, je parle que de l'eau, connectés. Donc, c'est important. Hein, en 2016, donc on a, on, on a un accroissement, euh, il y a un vrai marché aujourd'hui, euh, euh, pour euh, au moins pour l'eau. On, on a vu plusieurs segmentations, mais le, le smart metering dédié à l'eau est un vrai marché d'avenir. Ok, je ne vais, je, je vais pas passer euh, euh, juste l'information importante. Euh, ça c'est des données, vous, vous avez les références euh, euh, des données. Ce que je voulais simplement vous indiquer, c'était ça en fait. C'est-à-dire qu'on considère que les pertes d'eau, donc l'eau est un élément qui est précieux, je pense que vous en êtes tous conscients, les pertes d'eau dans les pays industrialisés tournent aux alentours d'entre 20 et 25 donc de pertes d'eau. Dans, euh, dans les pays en voie de développement, on est aux alentours de 50 Donc il y a un vrai enjeu sur le contrôle de ces, de ces fuites et de ces pertes, en fait. C'est une ressource qui est, qui est rare ou qui se rarifie et qui est précieuse. Donc en fait, on essaie d'appliquer aussi nos usages et nos technos sur des marchés euh, effectivement à vocation environnementale ou écologique la télérelève fixe aujourd'hui alors c'est juste je vous donne un cas d'application c'est le cas d'application euh, GRDF comment c'est fait aujourd'hui la télérelève, c'est simple on a les compteurs qui sont équipés on a le module radio euh, le module radio qui est soit déporté soit intégré mais qui communique en WM bus sur les fréquences dont je vous ai parlé 868 169 on a le concentrateur avec son modem d'écoute donc là c'est un concentrateur c'est pas un routeur euh, qui communique via une plateforme réseau de type 3G et c'est le cas aujourd'hui vers le système d'information client ça c'est la chaîne de télérelève fixe eau et gaz c'est en cours de déploiement ça existe déjà sur la partie eau c'est en cours de déploiement pour la partie gaz euh, c'est aujourd'hui ce que je considère comme étant une application M2M. Euh, ce que je voudrais à terme, c'est qu'en fait, on soit en Internet des Objets, et pour faire migrer ça en Internet des Objets, la réponse, elle est très simple, c'est que plutôt que de partir sur du WM bus, comme c'est là, sur la partie protocole, on soit en CoAP et CoAP de bout en bout. Et qu'en fait, ici, on ne fasse plus de concentration, mais que du routage. Alors, je vous donne juste un facteur d'échelle important à comprendre quand on parle de protocole, parce que là on va rentrer un tout petit peu dans la techno, je vais essayer d'en faire un petit peu quand même. C'est juste un facteur d'échelle pour que vous puissiez comprendre un peu l'impact que ça peut avoir de passer du M2M à l'Internet des objets. Je vous donne un exemple précis, là on a GRDF, on a 11 millions de compteurs. 11 millions de compteurs euh, de gaz, aujourd'hui, qui discutent avec 20 000 concentrateurs sur le territoire national. Donc, on établit, en termes de sessions sur la partie one vue du système d'information, on établit 20 000 sessions HTTP, simultanées, pour recevoir les données issues de 11 millions de compteurs. Si on bascule en Internet des objets, c'est-à-dire qu'on enlève la partie concentration, on passe par une fonction de routage, d'un point de vue session, on va avoir un frontal système d'information qui va recevoir... 11, 000, 11 millions de sessions de compteurs. Donc en gros, la, la problématique de facteurs d'échelle à gérer et que vous allez gérer hein, à partir de l'année prochaine, euh, la, la problématique à gérer d'un point de vue techno sur les systèmes d'information, euh, c'est ça, c'est le passage à l'échelle. L'Internet des objets, c'est super, c'est enfin, l'avenir, sauf qu'en fait, il y a des vrais problèmes technologiques à résoudre. Comment faire supporter sur un système d'information le passage de 20 000 sessions HTTP à 11 millions de sessions, quoi soit, mais HTTP quand même, enfin ou équivalent HTTP, à 11 millions de, de sessions Vous voyez le facteur d'échelle en fait Donc l'Internet des objets c'est intéressant, mais il y, y a des vrais euh, bi, euh, challenges technologiques à résoudre avant d'y arriver. Juste les standards en cours, alors c'est les mots clés cl classiques, je ne vais pas rentrer dedans, mais sur le smart metering, on est sur le WM bus, vous allez en entendre parler certainement, donc c'est pour ça que je vous ai donné ces mots clés, le WM bus c'est ce qu'on appelle l'EN 13757-345, donc qui définit euh, les couches radio, euh, layer session et applicative, euh, aujourd'hui c'est surtout le marché des utilities, donc euh, les opérateurs d'eau, gaz, électricité. Donc, c'est quelque chose qui est assez orienté métier, c'est pas évolutif. Et ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est germano allemand Donc, on espère bien que ça va euh, voilà, exploser, ou plutôt se réduire, <rire> se réduire pour être remplacé par des, par des supports de type co euh, Alors, sur des radios, euh, on va dire, plus standard. Donc, les tentatives de standardisation aujourd'hui sur le 15-4... Euh, et il euh, y a des tentatives aussi sur des radios longue portée euh, plus longue portée donc jusqu'à euh, 20 à 30 km euh, qui sont en train d'essayer de poindre à l'ETSI. là on est sur la partie radio, smart metering sur le home metering en fait c'est tout ce qui est lié à la maison et à la box autour de la maison donc c'est la domotique c'est le smart grid au, au, au niveau de la maison bah Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de standards qui sortent. Enfin, il y a plusieurs standards, donc c'est euh, ça, ça va, ça va être aussi à vous de le définir. Euh, donc, on parle de Zigbee effectivement, euh, on parle de, de, du PLC, donc du, du CPL pour euh, du courant porteur, euh, et on parle de systèmes euh, un peu plus applicatifs sur lesquels, par exemple, on pourrait mettre une, une clé USB. À la rigueur, peu importe le type de, de, de, de radio qu'on aurait dessous. Et ça serait juste une radio compatible avec les avec les autres éléments, mais par contre, on monte en termes d'interopérabilité, in, on monte dans les couches. Ce serait une clé USB où on définit une, une interface USB standard, coap, et en fait, euh, libre aux industriels de, de, de, de, de s'interfacer sur ce, sur ce sur cette USB là, standard. L'intérêt principal, c'est que ça ça permettrait aux opérateurs euh, de, Télécom, Free, euh, Orange, euh, SFR, qui définissent des box, de définir des box avec un seul profil sur la clé USB, et on pourrait venir mettre une clé USB standard, une clé, une clé USB avec une interface standard, et ça permettrait aux, aux opérateurs de devenir routeurs Internet des objets. Et à la rigueur, c'est ce qu'on disait, ce qu disait tout à l'heure, peu importe la techno de, de, de radio qui est en place, euh, qui est, qui est en place euh, dans la maison, pour peu qu'on soit interopérable d'un point de vue applicatif quoi. Et enfin euh, sur, la partie, euh, sur, sur la partie réseau, donc là il y a un gros travail, mais euh, Alex vous en a déjà parlé pas mal sur la partie Etsy, euh, sur la partie euh, Etsy M2M, donc la définition de l'architecture globale d'un système d'information aujourd'hui M2M, à terme orienté Internet des objets. Donc. Je vais vous donner, euh, je vais terminer par là, sur, une, sur des images un peu, euh, un peu plus sympas. L'Internet des objets, il y a plein de choses. Euh, il y a énormément de projets potentiels, on, on parle de plein de choses. Et il y a des trucs fumeux, des trucs un peu moins, des trucs qui sont ré réalistes, d'autres un peu moins ou qui deviendront peut-être, mais pour le moment, on ne le voit pas trop. Donc, je vous donne un florilège d'une 4-5 applications auxquelles je ne crois pas du tout. J'y crois pas, pas d'un point de vue technique, c'est applications qui marche. J'y crois, crois pas pour la simple et bonne raison. Alors, je remets ma casquette industrielle, il euh, n'y a pas de business model attendu. Quoi. Donc euh, on peut se faire plaisir. Je vous donne un exemple d'application qui est super sympa et qui a capoté, qui ne marche pas et qui ne marchera jamais. C'est le lapin d'un Je ne sais pas si vous vous souvenez du lapin d'un le petit lapin blanc là, avec les oreilles qui bougent. Hein. Le, le concept est sympa, hein, mais ça ne sert à rien. Quoi. Un, ça sert à rien. Deux, ça coûte cher. Euh, donc, en gros, euh, l'intérêt global euh, économique n'était pas garanti, ça a capoté. Quoi. Voilà. Donc, juste quelques applications. Donc, euh, la première, c'est euh, la boîte de médicaments connectée. Alors, le principe est sympa. Le principe est sympa, sauf qu'une boîte de médicaments aujourd'hui aux États-Unis, ça coûte 3 centimes de dollars. La boîte, c'est du jetable, en fait. Là, en fait, on passerait sur une boîte qui coûterait aux alentours de 100 euros, quoi. Donc avant de rentabiliser, euh, c'est qu'un problème de, euh, de modèle économique, parce que l'intérêt peut effectivement euh, euh, voir le jour, euh, on, on peut y voir un, un intérêt de contrôler, de contrôler en temps réel l'usage de ces médicaments, le, le fait qu'on puisse euh, les utiliser ou pas, mais le modèle économique n'est pas garanti, quoi. clairement. Le deuxième, le, le deuxième intérêt, le jean connecté, J'avoue que j'ai essayé de trouver l'intérêt, je ne l'ai pas trouvé. Je ne vois pas ce qu'ils veulent faire avec. Déjà qu'un jean, c'est cher. <rire> Alors là, je ne là, je vois pas. Euh, le, la troisième application, la couche connectée. Une couche, par définition, c'est jetable. Euh, ouais. Enfin, je, vous ne connaissez pas encore, mais... Je veux dire, quand on a des enfants, on n'a pas besoin de... de, de euh, que la couche soit connectée pour savoir si elle est pleine ou vide, hein, on, on, on le voit assez rapidement. <rire> Donc là, je n'y crois pas trop non plus. Enfin, c'est juste pour vous dire qu'il y a des trucs qui sont un peu, euh, un, un peu loufoques. Mais... Euh, la troisième application, alors là, là, là je, la trouvais, euh, je la trouvais intéressante au début, cette application, parce que je pensais que c'était une, une caméra embarquée, connectée. En fait, c'est pas du tout le cas. Là, en fait, on a des on a des capteurs, des capteurs de température sur les lunettes, capteurs, ça triple le prix des, des lunettes. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel marché pour ça, en fait. Alors, bon, je, je veux bien croire qu'il y a certains professionnels, peut-être des professionnels du monde de la montagne, qui pourraient y avoir un intérêt. Maintenant, le groupe pour, pour le grand public, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai intérêt. Ouais, euh, ouais. En faisant du ski, je suis pas sûr que ce soit vraiment... Enfin bon, pourquoi pas ouais. Euh, la chaussette connectée, là, pareil, j'ai essayé, essayé de chercher l'application, je ne l'ai pas trouvé. Alors, peut-être que vous avez des idées, mais je ne vois pas. Je... Chaussette connectée. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est pour coupler les chaussettes et les jeans, d'accord <rire> D'accord. <rire> bon, pourquoi pas. Et tu la dernière, alors là, celle-là, euh, ben, enfin, je dis celle-là, euh, celle-là, je l'ai poussée parce qu'en fait, on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment, notamment, il y a beaucoup de buzz sur des sur nouveaux réseaux euh, connectés longue distance qui s'appuient sur cette application-là. Elle n'a strictement aucun intérêt euh, un, pour, pour un problème de modèle économique, hein, tout simple. C'est-à-dire que ça, ça coûte 100 euros aussi. Euh, les plantes, ça ne vaut pas ce prix-là, en fait. Donc, il euh, donc, y, y a un vrai problème de modèle économique pour simplement savoir si la plante a besoin d'eau ou pas, quoi. Donc euh, c'est peut-être des projets qui verront le jour le jour où, où euh, le coût des, des, des télécommunications et le coût des développements euh, seront euh, nettement inférieurs. Et puis alors là, juste une appli, parce que c'est la mienne, et celle-là j'y crois, c'est l'instrumentation d'une planche de paddle, pour ceux qui font un petit peu de surf, c'est du surf debout à la rame, pour traverser un petit bras de la Méditerranée, L'intérêt, enfin, c'est de montrer qu'on est capable de faire des communications longue distance en HF et pas en satellite, donc avec des coûts euh, beaucoup, beaucoup moins importants, puisque là, pour le coup, c'est gratuit, sur jusqu'à 300 km. Euh, et pour, euh, pour instrumenter une planche, on la voit là, pour instrumenter une planche euh, qui permet de faire de remonter des tweets, Là, on est vraiment dans un concept co-op, hein. c'est-à-dire que la planche elle communique en coap, op un vrai Internet des objets, pour remonter des tweets d'observation de mammifères marins ou, de, ou des tweets d'observation euh, de pollution, et remonter des données, euh, des données de, euh, de capteurs océanographiques, la position des capteurs océanographiques, à savoir euh, les températures surface et sous la thermocline, et la salinité de l'eau euh, qui est directement liée aux conditions environnementales de l'eau. Voilà, donc alors, je, ça me tient un petit peu à cœur parce que la traversée c'est moi qui vais la faire en ramon. Hein, donc, je... mais c'est juste en fait, il euh, y, y a un vrai intérêt derrière. Le vrai intérêt derrière, c'est qu'en fait il y, y, y a un intérêt économique. Hein. Je, je fais pas ça simplement pour, pour m'amuser, quoique ça peut être marrant. Mais euh, le vrai intérêt économique, c'est qu'il y, y, y a un marché derrière en fait. Le, le marché, c'est le suivi d'objets dérivants ou de bouées euh, sur le plateau continental français. Et aujourd'hui, on a estimé qu'avec 9 bornes, une borne, ça coûte entre 1 et 2 000 euros. Neuf bornes, on arrive à couvrir le, li, le, le littoral français, l'intégralité du littoral français, et de rendre les bouées qui sont au large communicantes en Coap. L'intérêt c'est ça, c'est vraiment, vraiment de faire de l'internet des objets mais en conditions réelles. Et les objets qu'on a choisis là, c'est les barrages dérivants, les Coap, enfin les, les bouées, pardon, euh, les, les systèmes de, de tracking euh, pour les régates donc euh, vraiment des, euh, des activités de plaisance, euh, et les balises et les feux. Et donc en gros, c'est un marché qui est en devenir, qu'on va adresser euh, cette année, euh, et on envisage d'installer les, les neuf bornes cette année sur le territoire, euh, sur, sur le littoral français. L'intérêt, on, on le voit bien, les coûts de communication sont gratuits, ou presque, là on parle d'un euro par an, c'est ce que je disais, on parle d'un euro par an, euh, et puis surtout, euh, l'investissement, 9, euh, 9 balises installées sur le territoire national à 2 000 euros la balise, l'investissement il n'est pas très important, même si pour un particulier euh, 18 000 euros ça représente une somme, Je veux dire pour une collectivité euh, ou, ou, ou pour l'état, 18 000 euros c'est pas grand chose quoi. Donc on peut installer une infrastructure complète de, de surveillance du littoral avec des coûts de com' faibles euh, pour, pour un budget qui n'est pas, qui est, qui est pas très important quoi. Voilà. Et donc, en fait, je fais ça pour promouvoir ces technologies-là.